que homme ti promettons la lune et fin finale, ti manque manco suis la passeggiada. La tu Vida est tout plein mais intéressante, coura pièce la causida de n'estre l'héroïne. Les troubles sont comme le caviar, coura non sabes s'en qu'est, des de merda, Lusabi sabi obra din l'ombre, pas per l'ombre. Et payasu, mas dit que tu avies besoin de mi ma mais je non pas en la moulin. Basta de pareils se pères de monde qui sont indifférentes à la tu présencia. Sabes, Anissa, les gens regardent d'un premier sans les puissent rapporter de, de ti saluda. T'asséguris, n'y a que pas son de l'infantilisme à la senilita, sans sa veille et